Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Où est-ce qu'on est, -ce qu est Malaisie. Malaisie. Où exactement à Johor Bahru. Non, on n'est pas à Johor Bahru. Voilà. J'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est à Kuala Lumpur. Ça va faire deux ans et demi. C'est la première fois depuis le Covid qu'on revient en Malaisie. On a pris un bus de nuit et on est arrivé très tôt le matin. On arrivait, euh, il était 4h30, 5h du matin et en fait, on a pu avoir la chambre. Et donc Du coup, on a terminé notre nuit ici. Donc là, on va prendre un petit déjeuner et ensuite, on va euh, se promener vraiment, c'est relax. Donc, on est sur un long week-end de trois jours puisque demain, c'est la fête de l'Aïd. On va célébrer la fête de l'Aïd ici. Et donc, euh, ça sera vraiment relax étant donné qu'on a visité plusieurs fois euh, Kuala Lumpur. Je ne pense pas qu'on va refaire, je vous invite à aller voir les autres vlogs, hein. je ne pense pas qu'on va refaire les, les différentes attractions. On va euh, essayer de nous rendre à Putrajaya, euh, qui est la ville administrative en fait... Euh qui est pas loin d'ici, enfin c'est quand même une demi-heure de route, avec une magnifique mosquée. Bref, on, on, on va voir, c'est vraiment relax. Vous allez voir que ce vlog, il n'y aura pas énormément de visites. Et on va surtout rencontrer pas mal de personnes ici, puisqu'on va célébrer la fête de la rite demain avec une euh, personne que je connais ici, euh, qui vivait à Singapour et qui a vu s'installer ici il y a trois ans. Voilà, c'est parti, on y va Le taxi direction le zoo puisque on a premier première fille qu'on allait retourner dans ce zoo Et prendre Harun là-bas C'est un zoo qu'on a fait il y a plusieurs, euh, plusieurs années Et en fait les filles ont acheté un doudou là-bas Qu'elles ont encore Ça fait quoi Peut-être ça fait, ça, fait, ça fait au moins cinq ans qu'elles ont ce, ce, ces doudous Donc du coup on va faire un tour euh, au zoo Negara euh, Ensuite je pense qu'on va retourner vers le centre euh, On verra Franchement comme je vous disais Relax on y est Zoo Negara malaysia voilà ça y est on est arrivé au Zoo Negara, on va acheter les tickets et euh, on va essayer de trouver un endroit où manger, on a trop faim, trop trop faim. Attendez, C'est la race, On entend l'Aden un peu partout. C'est ce que j'aime bien en fait. Quand on vient en Malaisie vous sentez vraiment que vous êtes dans un pays musulman. Euh, donc on a fait le tour du zoo. Bon c'est pas l'un des meilleurs zoos qu'on a fait mais c'est vraiment... Ce que j'aime bien en fait quand on vient dans les zoos c'est surtout de voir les locaux, les familles. Et euh, voilà c'est toujours... Après les enfants ils sont toujours contents. Euh, on va aller manger un bout. On a toujours pas mangé. 8 h 20 du matin, c'est le jour de l'Aïd, vous voyez on est bien habillé, c'est voilà, la fête aujourd'hui, c'est le jour de l'Aïd. Tout le monde est prêt Oui, oui tu es prêt, on va aller à la mosquée, on va se rendre à la mosquée tout doucement pour, pour aller prier. J'espère que vous allez bien, j'en profite pour vous souhaiter une bonne fête de l'Aïd, j'espère que vous avez passé un bon moment avec vos proches. Euh, si ce n'est pas le cas, bah, écoutez, c'est comme ça, Et regardez, voyez, nous-mêmes on, on, on, est, on est entre nous, on va rejoindre euh, euh, des amis plus tard. Euh, dans la journée mais euh, profitez bien de cette journée écoutez je vous partage quelques petits moments de la journée ici à Kuala Lumpur puisque cette année on a décidé de nous rendre étant donné que ride tombe un dimanche à Singapour on a donc euh, le lundi qui est férié on se dit allez on va prendre un bus et on va aller à Kuala Lumpur pour célébrer la, le, la fête de l'Aïd Al-Adha ça fait super longtemps qu'on n'est pas venu ici et donc euh, voilà c'était juste la bonne occasion Salamat عيد عيد مبارك عيد مبارك <تصفيق> Coucou, hello, bon, il est euh, 13h, on est, pas... est parti à la mosquée ce matin, franchement la mosquée était magnifique, je vous ai filmé quelques passages, ensuite on est parti rejoindre un couple d'amis avec qui on est parti au Botanic Garden, euh, Voilà, thé, café, gâteau et tout, et donc là on est venu faire un tour euh, au Petronas ici, au KLCC, c'est un mall qui est juste euh, au pied, euh, ça s'appelle le Suria KLCC, Wow il fait chaud euh, on a mangé un petit bout et donc là on va se promener un petit peu et ensuite on va aller du côté de Putrajaya, il y a du monde. On vient d'arriver à Putrajaya. Donc vous voyez ici la mosquée rose euh, qui est magnifique. Euh, je ne sais pas si vous voyez, elle un peu en, en rénovation. Et vous avez juste ici derrière le palais présidentiel. D'ailleurs le premier ministre était là ce matin. Il était là, euh, dans la mosquée où on a prié. Je me suis dit c'est bizarre parce qu'il est arrivé. Tout le monde euh, s'est levé d'un coup, prenait des photos. Et donc je demande à la femme à côté c'est qui. Elle me dit euh, c'est le premier ministre. Je dis, okay. et voilà donc on est ici à Putrajaya. On va prier à la mosquée que vous voyez derrière, on va aller euh, euh, nous promener un peu autour et ensuite on est invité à un barbecue euh, vers les alentours de 18h. Donc je pense qu'on va juste se promener un peu et il euh, y a plein de familles qui sont venues, euh, se, qui viennent se prendre en photo, vous voyez, avec leur tenue traditionnelle assortie. Ça va les filles Ouais Elle est belle la mosquée hein On se retrouve de nouveau dans le taxi oui oui. Euh, on est parti manger un bout. Oui, Et euh, j'étais prendre quelques médicaments pour Haroun parce qu'il commence à tousser et il est un peu chaud. Et euh, donc là, on va. Il a attrapé froid en fait. Il avait la cune qui est à fond. Et euh, donc là, on va manger, remanger. <rire> en fait, on devait faire un barbecue, mais il pleut. Donc je sais pas si on va pouvoir le faire le barbecue. Il pleut plus. Ouais. Donc. Euh, Peut-être, peut-être, peut-être. Ça va Rania Peut-être que faire le barbecue. C'était cool aujourd'hui Oui. C'était quoi ton moment préféré de la journée Euh... C'est le barbecue. Ça va être le barbecue Non, moi le meilleur truc, c'était dans le bain. Ah, le bain, ouais, Marianne. Ah, j'ai oublié qu'on était rentré à l'hôtel et qu'on s'était changé, etc. Oui, j'ai oublié. Allez, on y va, ils nous attendent. Let's go. Faut que je vous montre la vue, on est au 44 e étage. Rania Ils sont en train de préparer le barbecue, ils viennent d'allumer le feu en fait, ils sont encore au début. Waalaikum salam, how are you I'm Just starting Yeah. Attention, à ok Ah ok Ce qui est cool c'est que c'est vraiment safe, ils ont mis des barrières partout. Mais c'est... Hyper hyper haut. Good morning. Comment ça va? Il est quelle heure? Il est dix heures du matin. Aujourd'hui, on a bien dormi. Alors hier soir, j'ai pas beaucoup filmé en fait Haruno ah, il a bien dormi, tout le monde a bien dormi aujourd'hui Donc euh, j'espère que vous allez bien Hier finalement j'ai pas beaucoup filmé parce que On a rejoint, euh, comme je disais, un couple d'amis On était invités chez eux et euh, On a fait un barbecue avec d'autres euh, Avec des amis de nos amis Et euh, franchement c'était génial, on était juste euh, En petit comité Et euh, c'était juste top euh, C'est une personne que je connais depuis super longtemps Je la connaissais déjà à Singapour et en fait elle a Déménagé il y a 4 ou 5 ans, on a gardé contact et donc de temps en temps elle, elle, elle vient à, à Singapour et donc euh, voilà c'était l'occasion de, euh, de, de lui rendre visite et de passer la fête de la rite donc c'était vraiment top euh, j'ai adoré la journée, le, le, le matin, la matinée à la mosquée, j'ai trop aimé l'ambiance etc Les filles, ça va C'était cool hier, ah oui Vous êtes bien amusées avec... Euh, avec euh, alors, comment elle s'appelle Dites-moi que vous vous rappelez du prénom de la fille tu lui as pas posé la question, elle s'appelle Radwa Vous êtes bien amusé avec elle. Hein Donc voilà, écoutez, c'est notre dernier jour ici à Kuala Lumpur. Euh, ce matin, comme je vous disais, on s'est réveillé tard. Euh, on va prendre le petit déjeuner et on va juste se balader autour euh, avant de prendre le bus puisqu'on reprend notre bus à 14h, à 4h de route. Je pense que ça va être de la folie le retour puisque euh, le truc c'est que les malaisiens euh, durant l'Aïd al adha qu'ils font après la prière, souvent ils rentrent chez eux, ils rentrent, euh, ils rentrent chez eux, quand je dis ils rentrent chez eux, ils rentrent au village ou en tout cas de, de l'endroit d'où ils viennent à la base euh, pour célébrer avec la famille. Donc du coup hier, la lampour, je vous assure, c'était vide, il n'y avait pas de circulation, c'était vraiment, euh, vraiment bizarre. Et donc je demandais, euh, je demandais au chauffeur, je disais Ah mais c'est vide, il n'y a pas de circulation. » il me dit « mais tout le monde est rentré. » Mais donc du coup là, tout le, monde, tout le monde va rentrer et je pense qu'il y aura pas mal de bouchons euh, pour le retour. Mais voilà, écoutez, euh, ça a été un, un, un séjour ici à Kuala Lumpur un peu spécial cette fois-ci parce on a vraiment voulu prendre notre temps. Étant donné qu'on est venu plusieurs fois, qu'on a déjà visité les choses à visiter, donc du coup c'est vrai qu'on a, a bien profité on a pu prendre notre temps. Voilà, allez, moi j'attends mon ma Lamia, tu vas aller voir si ça arrive ou pas. Bon, on a, on a utilisé Grab pour tout notre trajets, c'est super pratique, c'est pas cher. Et... Okay. Oui, later we come back here. ok. Donc, la direction, on va aller du côté de Chinatown. On va aller se, se promener du côté de Chinatown. Euh, voilà. Donc, on va prendre Grab et moi, je vais en profiter pour poster un petit. Sur Instagram, bienvenue à Chinatown. On va se promener du côté de euh, Petaling Street. Ah, mais tu te souviens qu'on était venu la première fois qu'on est venu tout seul? On est arrivé ici. Ouais. Je me souviens. Attendez, on va mettre la caméra de l'autre côté. Oui, ça, c'était les filles avant de venir avec vous. Avant de venir avec vous, oui, avant d'avoir les enfants, on est venu à Kuala Lumpur. Et, euh, et je me souviens, purée, c'était le soir tard et tout. On, avait, on était venu marcher ici. Euh, voilà, donc ici on est à Chinatown. Euh, ben voilà, Chinatown, le quartier chinois euh, de Kuala Lumpur. Comme d'habitude, comme tout quartier chinois qui se respecte, vous allez trouver plein de choses à aller n'importe quoi acheter, des montres de la contrefaçon, des vêtements des vraiment tout tout tout, alors ce qui est cool c'est que c'est couvert, donc du coup on... parce qu'il commence un peu à... il pleut un petit peu, donc on va se promener ici et euh... je sais pas si l'italie India, si c'est proche on va voir, on va juste se promener et on verra, allez Stop là, on va je vais regarder un peu les magasins. Euh, je sais pas si je vais acheter quoi que ce soit, mais là j'ai repéré une robe trop sympa. Donc, on est du côté de euh, je sais même pas comment il s'appelle ce mall. Il y a plein de malls qui sont connectés qui sont pas loin les uns des autres. Et donc, là j'ai trouvé cette robe que je trouve magnifique. Vous voyez, c'est une robe de pièce euh, super jolie. Donc, ça j'hésite, je, je crois que je vais je vais essayer. Et euh, c'est un magasin avec plein de robes. Ça s'appelle Lucas Lucas, quoi, lampour. Euh, ils ont vraiment plein de choix, il y a vraiment des choses sympas, donc euh, je vais regarder un petit peu et euh, ensuite on va se poser, on va rentrer à l'hôtel euh, rangé et euh, nous rendre tout doucement vers euh, le, le bus, ça aussi c'est sympa, pas besoin de repasser.